Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les astres 10 et moi Zéna. Et voici les prévisions du 13 au 19 avril 2020 pour le cancer. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc Mercure sera dans votre dixième maison dans le bélier jusqu'au 27 avril. Durant ce passage...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 vous offrir le plaisir d'accomplissement et la motivation pour vous lever le matin pour aller au travail ou bien vous mettre au travail si vous travaillez de chez vous. Certains d'entre vous pourraient euh, commencer des démarches de recherche d'un notre emploi et certains d'entre vous pourraient appliquer dans la même compagnie pour un poste qui serait beaucoup plus satisfaisant au niveau de la description des tâches. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la Lune sera dans le Capricorne et euh, les plus chanceux seront Capricorne, Vierge et Taureau, les moins chanceux, les Verseaux, et vous, vous êtes ici, cher Cancer. Donc, la Lune sera dans votre septième maison euh, et Pluton et Jupiter, toujours conjoints dans cette maison. La lune aussi sera conjointe à eux mardi. C'est votre maison de relation. Un objet ou une photo ou quelque chose de votre passé que vous trouverez par hasard pourrait déclencher des émotions ou des sentiments que vous évitez depuis longtemps. Vous pourriez aussi faire face à des situations ou à la jalousie qui déclenchent des tensions et des disputes. Alors, soyez attentifs à ne pas réagir impulsivement. Ce qui est bon à propos de ces énergies, c'est qu'elles vous permettent d'accéder à vos émotions réelles, les bien comprendre et avoir une discussion franche et ouverte les concernant avec quelqu'un ou à qui vous faites confiance. Au niveau de vos relations professionnelles, vous pourriez avoir des désaccords avec certains collègues ou avec un supérieur, ce qui pourrait causer des tensions. Mercredi et jeudi ainsi que vendredi, la lune sera dans le verso, votre huitième maison. Vous vous sentirez distant. Et vous voudriez vous éloigner même des membres de votre petite famille. Vous voudriez rester seul et doit, euh, vous devriez méditer peut-être. Ou tout simplement aller dans vos pensées, dans des endroits qui vous apportent du confort ou de la joie. Bien que de temps en temps vos pensées pourraient vous amener vers des endroits où vous ne voudriez pas vraiment aller soit dans, les, dans des souvenirs désagréables ou bien dans des craintes ou des peurs qui perturbent votre esprit. Vous pourriez faire face à des situations difficiles et à des attitudes négatives que vous sentiriez pire qu'elles ne le sont réellement. Alors ne réagissez pas impulsivement et patientez, les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes pour vous. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, dans un signe d'eau et favorable pour vous. C'est votre neuvième maison. Les plus chanceux sont les poissons scorpions et vous, cher Cancer. Votre intuition sera aiguisée et vous serez capable de lire les gens avant même qu'ils ne parlent.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 au maximum. C'est tout ce que j'ai pour vous chers cancers. Je vous souhaite des joyeuses Pâques. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse tous. À la prochaine.